Que le Seigneur soit béni. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Que le Seigneur soit réellement glorifié. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre des psaumes, au chapitre 139. Psaume, chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 139, nous lisons la parole de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche.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 ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis éternels naurais je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je le hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis Sans de moi ô oh Dieu, et connais mon cœur Éprouve-moi et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité Amen Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sait ni ne moissonnent, Mais notre Seigneur les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup mieux De considérer Père, qu'il soit béni et exalté encore comme il est encore aujourd'hui de tout notre cœur. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour chaque frère et merci aussi pour chaque sœur. Merci aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur par ce toi qui gardes et qui protèges aussi Père, Merci pour la délivrance et la guérison que tu nous as aussi apporté, mon bien-aimé Père. Tu es vraiment le Dieu qui guérit. Tu l'as dit, tu guéris toutes nos maladies, mon sauveur. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes heureux d'avoir un Père comme toi, un sauveur comme toi, un Seigneur comme toi, un Maître comme toi, un Guide comme toi, un Roi comme toi. Tu es vraiment l'Éternel, notre Dieu. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté, Seigneur. Qu'il soit élevé comme il est encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père, son Dieu. Que de tout le cœur, nous puissions te dire merci parce que tu vis et nous vivons également aussi Père. Rien ne pourra nous nuire notre Dieu tant que toi tu, tu es vivant ce soir. Louange et honneur à toi. Nous sommes à toi comme une propriété qui t'appartient Seigneur. Oh que ton nom soit béni encore ce soir de pouvoir réellement aussi entendre les chants de Sion que tu chanter pour ta gloire. Nous voulons considérer réellement que ta parole. Merci pour mon frère et merci pour ma soeur pour chaque antique qui a été chanté en cet endroit mon bien-aimé mes nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion dans différents endroits où ils sont encore aujourd'hui bien-aimé D'autres qui sont encore faibles mal à l'encontre que tu guéris encore Père. Nous te remercions parce que tu nous soutiens, Père, pour ce rassemblement encore. Merci. Oh Dieu, pour ta bonté, pour ton amour et ta miséricorde encore pour chacun de nos pères. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni Au pouvez vous asseoir. Qu'il vous bénisse richement. Certainement, nous voulons considérer sa parole et l'exalter et le remercier vraiment pour ses hauts faits et aussi pour sa fidélité, il est vraiment toujours présent, notre Dieu. Jamais il nous a abandonnés ni nous a laissés, mais il veille réellement comme le grand aigle veille sur sa couvée. Nous rendons gloire à notre Dieu de ce que chaque jour qui passe est toujours un jour merveilleux, parce que cela nous rapproche davantage au jour le jour de sa venue. Si Dieu est pour nous, comme l'Écriture le dit, qui sera donc contre nous? Et nous sommes heureux de pouvoir savoir que celui qui a eu à pouvoir euh, déclarer aussi ses paroles, il a eu à pouvoir démontrer réellement que le Seigneur a eu à pouvoir aussi avoir la vie, la victoire aussi dans sa propre vie. Et il a eu à pouvoir s'accrocher aussi au Seigneur. Si, C'est bien l'apôtre Paul. Voilà vous que le Seigneur nous a parlé en nous montrant qu'effectivement que notre Dieu est vraiment fidèle dans sa manière de pouvoir faire les choses. Combien nous sommes aussi heureux de pouvoir réaliser la grâce que Dieu nous a accordée aussi, d'être comptés parmi ceux-là. C'est-à-dire ceux aussi que le Seigneur a accordé aussi, le privilège de pouvoir aussi le connaître et de pouvoir réellement réaliser la grâce et aussi l'amour de ce Dieu à leur endroit. Nous remercions Dieu parce que notre Seigneur a dit, « Puisque je vis, vous vivrez également aussi. » Nous vivons pas parce que nous le voulons, nous vivons parce que lui, vit. Et, et, et notre vie est cachée vraiment Amen. en Christ, notre Amen. Seigneur. Heureux de savoir qu'il a vaincu toutes choses. Et nous croyons que... Notre victoire est vraiment une victoire permanente parce qu'il l'a fait et il nous l'a aussi donné. Nous sommes un peuple qui savons effectivement où est-ce que nous allons et d'où est-ce que nous avons été aussi tirés. Est-ce que Dieu, notre Seigneur, fait aussi dans ce temps dans lequel nous, nous vivons? Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce soir, qu'il vous fasse ici qu'il vous soutienne et que nous savons que Lorsque lui dit une chose, il accomplit toujours. Dans le livre de Romains, je voudrais que nous lisions cela. Romains, je pense au chapitre 9, si vous pouvez vous lever, ou que nous puissions lire avec vous. Dans Romain, au chapitre 9, c'est cela aussi. C'est merveilleux de réaliser combien notre Seigneur est, est vraiment un Dieu qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Oui, il connaît la fin avant le commencement. Vous savez, c'est toujours extraordinaire quand on lit les scènes Écritures et que nous voyons la précision de Dieu dans la façon de pouvoir. C'est quand même fort extraordinaire de voir combien c'est Dieu, il est vraiment merveilleux et qu'il il montre effectivement sa, sa fidélité dans sa façon de pouvoir annoncer des choses d'avance. Alors dans Romains au chapitre 9, nous lisons ici à partir du verset, on ne euh, peut pas dire à partir du verset, euh, Bon. Oh, que Dieu nous aide. Nous allons lire à partir du verset 20. Il dit « Ô oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, un vase d'honneur et aussi un vase d'un pardon. Et que dire donc, si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience de vase de colère prêt pour la perdition, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers de vase de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple et bien aimé, celle qui n'était pas bien aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés donc fils du Dieu vivant. Amen. Nous voulons te dire merci pour ton amour et ta bonté, ta miséricorde et compassion, pour Seigneur Dieu tout puissant, ta façon de pouvoir Mettre les choses en place et aussi annoncer ces choses, Père Saint, Dieu et ta fidélité, de pouvoir aussi accomplir ce que toi tu as annoncé aussi, mon soba. Ce soir, nous sommes dans ta maison pour pouvoir implorer ta grâce, mon roi, pour pouvoir être éclairé davantage. Père, nous sommes dans un moment très difficile, mais tellement difficile, Père, nous avons vraiment besoin de ta présence. Pardonne-nous, Père, pardonne-moi, Père Saint. Viens nous parler encore ce soir et soutiens-nous, Père, quand j'étais ainsi prié au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons comment cet homme de Dieu déclare les choses et arrive à pouvoir nous, nous montrer d'avance effectivement comment c'est Dieu que nous, nous avons eu la grâce, nous avons la grâce de pouvoir connaître. Comment il agit? Comment est-ce que et, il a sa façon, elle est tout à fait particulière de, de faire les choses. Dans l'Epsomme 139, nous l'avons lu avec vous. Je sais pas si vous l'avez prêté attention, comme notre frère l'a lu tout à l'heure, effectivement. Il dit une chose là-dedans. Regardez bien. Juste, juste faire référence à psaume 139. Et, et, et, je pense que c'est cela, oui. C'est psaume 139. Il dit, éternel, tu me sondes et tu me connais. Regardez bien, je pense à cela aussi. Voilà. C'est là qu'il dit. psaume 139. Mais, Pardon. Je pense que voilà, il dit ceci, oui, éternel, tu me saudes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Donc en fait, chaque instant, chaque moment, chaque instant de chaque jour de chacun de nous, le Seigneur sait où nous sommes. Ce que nous faisons, on a l'impression que Dieu ne voit pas. En fait, l'œil du Seigneur parcourt la terre et le Seigneur nous voit parfaitement. Il n'y a pas un endroit où on peut se cacher. Même quand on est seul, on pense qu'on est seul. Non, on n'est pas seul parce que Dieu nous regarde. Et il voit. Alors il dit ici, il dit, il dit mais, il dit mais, tu sais quand je m'assieds, et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire. La pensée, la chose qui est inhérente à la personne. C'est à l'intérieur. Oui, parce que bon, ben c'est en toi, en fait. Aussi longtemps, tu l'as pas exprimé, tu ne peux pas la savoir. Mais la Bible dit que Dieu pénètre ta pensée. Et puis, il dit ici, il dit, tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voix. Donc, il n'y en a aucune qui est... Ah oui, bien sûr. Et puis, il dit, car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Donc, parce qu'avant qu'elle soit prononcé, alors Dieu connaît vraiment ce que toi, tu vas... Mais c'est quand même extraordinaire, frère et soeur, que quand je viens ici, dans cet endroit, parce que je dis, je veux prier, Dieu connaît déjà la pensée que j'ai quand je quitte chez moi, quand je viens ici, quand je m'assieds, même avant de prier. Il sait même ce que tu vas dire à la prière. Mais quel quelqu'un... Mais c'est vrai, frère, on devait avoir du respect. C'est-à-dire que quand je viens dans un endroit comme ça, je ne vais même pas savoir des pensées mauvaises. Parce que Dieu le sait. Déjà dès le départ, j'ai dit Seigneur pardonne, ce que je pensais, mon, mon subconscient nettoie parce que tu connais, tu sondes les reins et les cœurs et même les pensées tu le sais. Donc ça, ça donne déjà le respect. C'est-à-dire que c'est Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui connaît toutes choses. Avant que les jours commencent, il connaît comment seraient les jours. C'est pour ça que l'apôtre Paul, effectivement, dans l'Écriture qu'on a lu, effectivement, quand il lui parle, « Oh, homme, plutôt. » C'est pour ça qu'il nous a fait comprendre que, mais avant même que ces enfants de Rebecca puissent venir, même, même conçus dans les saints, quand même, ils étaient conçus dans l'intérieur, effectivement, Rebecca, parce que vous savez qu'elle était donc stérile, lorsque Isaac l'a épousée. Et c'est pour ça qu'après d'avoir cherché aussi la face de l'Éternel, c'est cela ce qui est demandé aussi à, à chaque fils et chaque fille de Dieu. Toujours avoir foi dans les Seigneurs. Savoir toujours se recommander à ses dieux, effectivement, dans toutes les circonstances. Parce que nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Tous ceux qui ont eu la grâce de connaître les Seigneurs dans les temps passés ont appris à marcher avec les Seigneurs. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est confié en l'Éternel. C'est important, non Parce que nous savons que vaut mieux se confier à l'Éternel que dans les hommes. Et il nous a appris, effectivement, dans notre marche, à avoir confiance. Et foi en ces dieux. C'est comme ça que Rebecca, voyant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien évidemment, elle s'est répandit aussi devant les seigneurs, comme Anne, vous vous souvenez Anne. Anne aussi dans les Saintes Écritures, qui aussi ne pouvait pas avoir d'enfant, et, et n'est pas allé quelque part d'autre que s'est réfugier dans, dans, dans un lieu où, vous savait c'est dans cet endroit-là où on prie Dieu, effectivement. Et d'aller effectivement là, il a commencé à pouvoir prier son Dieu et avec larmes, le cœur tellement brisé, effectivement. À tel point que quand Elie l'a regardé, c'est pas Elie Élie mais Elie Eli. Quand il l'a regardé, il dit, mais et puis il lui dit, mais ma femme, tu es ivre, tu devais être à l'extérieur quelque part, mais pas ici, effectivement. Il dit non, ce n'est pas l'ivresse. C'est la douleur, la tristesse de ta servante dans son intérieur, effectivement. Parce qu'elle repense ses armes, ses larmes, effectivement. Pas devant un homme, mais devant Dieu. Elle avait confiance que c'est Dieu. Entendait et voyait. Parce que quand on s'approche de Dieu, on doit croire que Dieu existe. Qu'il est le remunérateur de ce que l'on recherche. C'est-à-dire qu'il récompense ta foi toi. Quand tu crois en lui, sera... oui mon frère, ça peut passer un jour, deux jours, un mois, trois mois. Mais il répondra aussi longtemps que tu as... Mais c'est 100% vrai. Aussi longtemps que tu as foi en ces dieux. Les dieux qui... Ils regardent effectivement. Ils alors, et voilà que... Vous connaissez comment que les seigneurs a eu à pouvoir agir aussi avec Anne. Donc, ainsi aussi, c'était aussi avec Rebecca. Rebecca, qui disait qu'effectivement... Alors là, quand elle a prié, puis effectivement, sinon, bon, c'est la foi du Seigneur, effectivement. Les enfants en sont... Tôt, et puis, Dieu lui a accordé la grâce qu'il puisse concevoir. Et puis, là, maintenant, la conception, y a eu lieu. Et voilà que... Il trouvait que ça bougeait à l'intérieur de son ventre. Mais il savait une chose, que si je suis devenu aujourd'hui, que j'ai un enfant aujourd'hui, je sais d'où ces enfants viennent. Parce qu'avant, j'étais stérile. Mais j'ai prié, c'est Dieu, il m'a accordé la grâce de la voir. Si j'ai un problème, je ne peux que consulter Dieu. Est-ce que vous vous souvenez dans les scènes d'écriture de la tsunami Vous vous souvenez Ça doit vous rappeler quelque chose cette, cette femme était elle aimait tellement cet homme de Dieu qui, passait, il a eu tout dans son cœur, effectivement, qu'on construit quelque part. Vous le savez, non Élisée, on a construit. Et puis, il a dit à ce mari, mais construit pour cet homme, effectivement, il l'a fait, cet homme, il l'a fait. Il a fait pour cet homme de Dieu. Et Élisée était tellement touchée qu'il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour une telle femme Vous vous souvenez c'est Gazi qui regarde effectivement, il dit, mais il qu'est-ce que. Parce qu'Élisée a vu l'amour qu'elle avait, demandant son mari, effectivement, il dit, mais quand il est comme ça, elle dit, que, je voudrais que Dieu fasse quelque chose pour cette femme. Vous vous souvenez Et puis, Géazi a regardé, et dit, ah, elle n'a pas d'enfant. Il appelle maintenant, c'est Élisée qui appelle la tsunamite. Lorsque la tsunamite est venue, Élisée lui regarde effectivement, il dit. Ah, cette même époque, donc, quand je reviendrai, tu vas embrasser un fils. Il dit, oh, que mon roi, il dit, un que mon seigneur, dit, non, non, non, tu auras un fils. Elle avait difficile, elle fait, de mais quand même, quand elle a fils, elle a cru. Bon, lorsque l'état est venu, quand elle lisait, est revenue, effectivement, ah bah, la maman avait déjà eu un bébé. C'est bien un garçon, puis il a grandi, vous vous souvenez? Voilà que, étant grandi, effectivement, et il était battu avec son père dans le champ, pour travailler dans le champ, et là, d'un coup, là, il a eu mal la tête, dans la tête. Effectivement, les serviteurs ont pris l'enfant Ils l'ont ramené vers la maman. C'est toujours maman qui garde, non? Vous savez, on a un papa, on a une maman, mais une maman, c'est toujours une mère. C'est pour ça, c'est vrai. Une maman, c'est quand même une mère. Mais quand on a des maux de tête, des situations difficiles, c'est maman toujours qui souffre. La nuit, elle se réveille. N'est-ce pas, ma soeur, avec le bébé? La nuit, on... Mais c'est la vérité, vous le voyez, non? C'est pas les papas qui ont les bébés, hein? C'est la maman qui a le bébé. Papa lui s'occupe à l'ordinateur. C'est toujours ça. C'est pour ça que nous devons quand même prier et remercier Dieu pour cela. C'est pour ça que nous, le, les enfants, les filles de Dieu ont leur place. Et Dieu les honore. Alors voilà qu'on amène donc le petits auprès de la maman pour que la maman fasse ce qui est nécessaire. La maman prie le petit. Il tenait son petit dans ses bras pour faire ce qu'il fallait faire pour que les motets passent. Paf Les motets ne sont pas passées. Et le petit est parti. Donc le fils est mort. Et quand il est mort, effectivement, quelque chose s'est passé. Vous savez, nous tous aussi, quand on a quelqu'un qui s'en va, on crie, on se tourne par terre, on dit, ah, aïe, aïe, aïe, oh mon Dieu, c'est pas possible. On pleure, tous les gens veulent te tenir à la main pour te... pour, te, pour, te, pour se consoler. Ça nous arrive tous, non On pleure, on pleure, on peut se tourner par terre, effectivement, parce que c'est comme le désespoir. Mais la tsunami, non Et pourtant, c'était une mère aussi, non Non, monsieur. Quand elle a vu son enfant mourir... Elle n'a même pas lancé de qui, pour faire non, non, non, non. Elle a pris son enfant, elle a bien allongé. Et puis elle est sortie, elle est sortie, la femme. Quand elle est sortie, évidemment, bah, il dit à ses serviteurs, bon, mettez ceci, on va partir. Son mari lui dit, mais ma femme, ma femme, ma femme, est... Les serviteurs vont mettre ça. Tu vas partir où il n'a même pas montré à mari qu'avec des larmes, on voyait effectivement comme ça. qu'on. Non, non, non, le mari a bien la femme parce qu'il n'a pas vu qu'il y a un changement. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la, la tristesse avec, ah, je sais plus ce qui m'arrive maintenant, mon Dieu. Dieu a fait cet étudiant abandonné. Non, non, non, non. C'est ça toujours le problème, en fait, mon frère et ma soeur. Quand l'épreuve vient, ne pense pas toujours que Dieu t'a abandonné. Non, tu passes par l'épreuve parce que Dieu t'apprécie aussi. Et que Dieu veut que ton témoignage à toi. En ce sortant, c'est des prières qui aussi aux autres frères. C'est vrai, parce que c'est aussi quand nous lisons, quand nous entendons parler de Josué, si Josué n'avait pas fait cela, on n'aurait pas su qu'un homme pouvait faire arrêter les soleils. Est-ce que vous me suivez Ça veut dire que maintenant, on peut dire, Seigneur, mais si l'homme a fait cela, parce qu'il dit, mais dit, le soleil écouta la voix d'un homme. Donc il dit, soleil, arrête-toi, le soleil s'arrêta. Donc on, on, on croit que maintenant que vraiment Dieu donne l'autorité à un homme va dire ça et la chose se verra. C'est écrit comme la Bible, hein? si votre foi a comme un grain de sénévé qu'est-ce qu'il est dit Vous me regardez comme ça, vous direz à cette montagne de faire quoi Ça n'est pas dit que Dieu dira. Mais nous, nous tendons vers quoi Mais vers la pluie la dernière saison, non Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Ce n'est moment pas que Dieu va dire. Mais c'est toi qui vas dire. C'est ce que le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures. Frères et sœurs, nous devons écouter bien la parole de Dieu. Non, non, non, nous devons être, non seulement nous écoutons, nous devons être actifs. Parce que nous entendons, nous mettons en action. Mais quand l'épreuve vient, mais j'ai mis en action ce que j'aurais su. Parce que ceux qui m'ont précédé, quand ils avaient les épreuves aussi, ils mettaient en action la parole, on voyait les résultats. Est-ce que vous comprenez Voilà que elle allongea donc son fils là et s'est mis debout. Et avec ses serviteurs, et ce mari qui dit, mais mon épouse, où, où vas-tu maintenant Et elle lui dit, elle lui dit mais est-ce que, est que ça va vraiment Est-ce qu'il y a un problème La femme dit non, tout va C'est quand même extraordinaire Comment peux-tu dire que tout va bien alors que ton fils est mort Elle était là Frère et soeur, c'est ça qu'on peut dire que la foi c'est autre chose. Elle te fait agir d'une telle manière que même l'humain dans son humanité ne peut pas comprendre. Ce n'est pas possible qu'une femme dans ces conditions-là me dise que tout va bien. Alors que tout est mal. Toi que tu sois malade de mon temps tu as ça et non, tout va très bien. On dit, madame, vous êtes malade, non Est-ce que vous comprenez Mais ici, cette femme, on lui pose la question, elle dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Comment tu peux te presser pour dit Il dit non, non, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Est-ce qu'elle a menti Je vous pose la question. Est-ce qu'elle a menti Voyez-vous, votre nom est un peu froid. L'enfant était mort. Quand l'enfant est mort, quand même, tout va mal, non Vous êtes d'accord avec moi D'accord, oui Maintenant, cette, cette soeur ici, on lui dit, mais, mais est-ce que quelque chose ne va pas Il répond, non, tout va très bien. Tout va bien. Maintenant, on te pose la question, elle a menti ou pas mais parce que l'enfant est mort, c'est ça la question, frère. Est-ce que la tsunami a menti ou pas? Non. <rire> Alléluia, vous dites non, mais pourquoi vous dites non, puisque l'enfant est mort? Quand L'enfant est mort, tout va mal. Alléluia, voilà le problème, c'est les yeux que vous avez, frère. Alléluia, la chair dit que ça, tout va mal Mais la foi dit que tout va bien Alléluia, parce que la Bible Dit que tout est possible à ah, celui qui Merci monsieur Si c'est des problèmes C'est de, de quelle manière vous regardez Et vous percevez Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous montre J'aime le Seigneur Vous savez c'est notre modèle parfait il a trouvé cette femme qui était paralytique là, depuis des années allongée là, effectivement aussi, les pharisiens, les salutés, tout ça, ils étaient là aussi en train de parce le suivaient tout le temps, non Pour voir comment il va faire, c'était un jour de sabbat. On savait très bien que cette femme-là, ça n'allait pas. Vous savez ce qu'il qu leur a dit Parce qu'ils savaient leur pensée, parce que nous avons l'sam 139. Vous <rire> connaissez Et puis, il regarde la femme. La femme où je la dit, il dit, et quand vous le regardez, c'est parce que depuis des années, quand même, il marchait pas. Tout le monde le savait, savait très bien quand il voyait. Fait, il me dit que, et ça va pas cette femme dit, il peut pas marcher. d'ailleurs, tout le monde sont malades depuis, depuis des années. Personne fait. Enfin, il regarde la femme. Il dit, lève-toi, prends ton lit et vas-y. Est-ce que vous pouvez comprendre ça Non, peut-être. Est-ce que vous pouvez comprendre ça Quelqu'un qui regarde quelqu'un dans cet état-là il dit à la personne, lève-toi mais cette personne ne peut pas marcher Non, c'est pas possible que la personne puisse arriver à pouvoir, parce que si elle a l'idée, c'est parce qu'elle ne peut pas se lever. et toi tu lui dis lève-toi il faut qu'il y ait quelque chose quand même Donc quelque part on peut dire que c'est monsieur, il est malade tu dis à la femme, lève-toi prends ton lit et va, mais il est malade parce qu'il a vu quand même vous savez ce qui s'est passé quand la femme a entendu la voix lui dire Lève-toi Est-ce que vous comprenez Elle était malade non Lève-toi C'est que dans le corps de cette femme Quelque chose s'est passé La voix qui a dit lève-toi A fait que dans le cœur de cette femme Effectivement ça a suscité quelque chose La foi vient de ceux qu'on a Merci mon frère et ma soeur Ça a créé la femme une force La femme elle a senti que ses membres Se sont mis en place J'aime Jésus mon frère la femme s'est levée. Les gens ont dit, ce pas possible. Oui, il a dit. Il n'a pas regardé comme vous avez regardé. Lui, il a vu ce qu'il était. Par rapport à ce que la femme était. Et ce qu'il devait faire pour la femme. Toi, tu dois savoir ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas comme un païen qui ne connaît pas un Dieu. Non, toi, tu connais Dieu. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Ce qu'il a fait de toi. Oui, parce que toi et mon Dieu dans les bourbiers, mon frère. Nous étions même des gens qui n'avaient même pas la foi en hein, Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons Nous chantons ces dieux. Pourquoi nous chantons Parce que nous savons d'où nous venons. Alors, de qui aurais-je peur, mon frère Dans sa prière, tout à l'heure, j'étais là, j'étais heureux, en comment il prie, il dit, mais il dit, tu as dit, mais je tiens les clés de la mort. Frère, réfléchissons. Il dit, ce jour de mort, il dit, je suis vivant au ciel, parce qu'il ne va plus mourir. Il est mort une fois, pour qui Pour nos péchés, frère. Il a payé, mon frère. Amen. Quand il repartira sans péché, mais oui, il est saint. Amen, amen. Pourquoi a-t-il fait cela Mais pour toi. <rire> pour que tu sois en bonne santé. Amen, amen. Et quand même, Satan pourrait dire, je dis, mais je vais te tuer, tu sais, toi, amen, amen. que Satan, tu n'as que la bouche. Oui. Mais oui, mais... avant oui, mais même à cet avant-là, nous avons eu des frères, nous avons eu des frères, et c'est dans cet état-là, même quand tu frappais la mort, il disait une chose, je sais que mon rédempteur, même étant ici, mais il y viendra, monsieur. L'amour de Dieu pour l'homme est tellement si grand que l'homme ne peut pas comprendre qu'effectivement que tout ce par quoi toi et moi nous passons aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Mais il savait que ce soir nous serions assis ici. Il savait qu'on parlerait de corona comme vous l'avez entendu, on parlerait des telles maladies, il savait tout ça. Il savait que nos frères et sœurs, pensez-vous que Dieu est aveugle non, Dieu n'est pas aveugle, non pas du tout. Non, il voit toutes choses effectivement. Et il faut que nous puissions comprendre davantage effectivement que nous ne sommes pas des gens qui sont comme des fanatiques, qui ne savent même pas ce qu'ils font. Dieu ne te demande de pas d'être fanatique. Dieu te demande de pouvoir avoir la foi en lui. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est écrit, non C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un qui sait en quoi tu t'engages. Ne t'engages pas pour t'engager comme ceci, ça ne sert à rien. Il faut être conscient de l'engagement dans lequel je suis. Ce n'est pas une comédie qu'on vient ici, parce que vous voyez qu effectivement que nous entrons dans les phases où vous devez maintenant que votre foi soit manifestée. Amen. Vous devez mettre votre foi en action, pas de les verbes, mais la, la foi en action. Bien sûr que oui. Et voilà que nous venons la Tsunamite. Et voilà qu'elle, effectivement, elle dit que tout va bien. La Tsunamite n'a pas menti, nous l'avons dit tout à l'heure. Non, non, non, non, non, non, Elle a dit la vérité. Amen. Dieu vous bénisse. Elle a dit la vérité. Amen. Pourquoi Parce qu'il s'est appuyé sur la chose véritable. Allez, qu'est-ce qui s'est passé en elle Moi ici, j'étais sans enfant. J'étais stérile, effectivement. Les médecins ont regardé en dessous de toutes les coutures, effectivement. Mais il n'y a plus possibilité, madame, pour concevoir. Ça me fait penser même à une de soeurs qui m'a appelé, je crois que c'était avant-hier, avant-hier, je ne sais c'est que le jour, quand tu dis ça, tu appelé. Il dit, mais, Pasteur, je vais vous dire, j'ai dit, je suis toutes les réunions en ligne, mardi, jeudi, dimanche, je vous suis même, mais, mais je ne vous appelle pas, mais je me souviens quand même que je vais vous dire une chose, c'est que de, le médecin m'avait déclaré stérile. Et mon âge avancé, il dit « je ne pouvais même pas avoir d'enfant. Mais je suis venu chez vous, là. Je vois qu'il y a deux jours qu'il m'a dit, deux, trois jours, je suis venu chez vous, là. Mais vous avez prié pour moi Moi, qui n'avais pas d'espérance d'avoir des bébés Complètement, les médecins ont réduit toute, toute couture, effectivement. c'était plus possible depuis même votre âge est avancé, madame, vous ne pouvez pas accoucher, stérilité, confirmer, tout ça. On a essayé des médicaments, ça ne marche pas. Mais vous avez prié pour moi Aujourd'hui, j'ai un bébé. Oui, oui, la chénamite, il disait, il disait j'étais ici. On oui, a essayé toutes les coutures, effectivement, on m'a regardé par, on m'a tout de mais ça n'a pas marché. Et puis, c'est d'ailleurs, quand je suis, quand je, quand c'est que, que j'avais dans mon, c'était l'amour de ces dieux, voyant voilà, son serviteur, voici, j'ai fait ceci, cela, parce que c'est à cause de la parole de Dieu. Et voilà que le Seigneur, qui sonde les raisons et les cœurs, même quand tu n'exprimes même pas, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur sonde. Et puis, par des soupirs inexprimables, il Montre à Dieu ce qu'il y a dedans. C'était qui ainsi dans Romain au chapitre 10, je pense. Vous connaissez cela, non Oui, plus bas, je pense que c'est cela. Mm -hmm. Et là, effectivement, que cet homme de Dieu, voyez-vous, le Seigneur a une façon de faire les choses qui, quand cet homme a parlé, c'était quand même. Vous voyez, ça faisait quand même bizarre à la forme. Mais il y, a, il y a une façon où Dieu fait les choses extraordinaires. Je vous donne juste un petit témoignage. Un passé, je crois que nous sommes quelques jour aujourd'hui, mardi. Hier lundi. Vous savez, j'ai mon ami ici. Dieu, quand est la grâce, c'est Jean Bosco, frère. Que Dieu le bénisse. Et parfois, euh, ma il a toujours eu à cœur le désir de pouvoir, quand même, parfois j'ai massé un peu. Ah oui. C'est quand même fort, mais je ne vais pas dans le détail. Voilà, il était donc venu hier. Vous suivez j'ai dit je suis là. Alors qu'il m'a massé les pieds, tout ça, ça des douleurs, parce que parfois ah, les douleurs, c'est pas facile. Mais le Seigneur soutient. Alors il massait, il massait. Alors, il était là. Parce que quand il vient toujours, il prie avant de pouvoir me toucher, il prie, il prie, il prie. Mais le Seigneur l'avait déjà instruit. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent qui beaucoup gens. Mais si on vous raconte dans les livres, ce n'est pas possible, mais c'est possible, si vous me posez la question. Alors il prie, et puis il commence maintenant, là il le fait, et puis moi je reste tout à fait tranquille, et il fait ce qu'il doit arriver à pouvoir faire. Et pendant qu'il me touchait par les pieds, bon monter montait parce qu'il massait les pieds, effectivement. Alors j'avais les yeux fermés comme ça. Tout d'un coup je commence à parler avec lui. J'étais déjà dans le subconscient. C'est-à-dire, vous savez que j'étais rentré dans la vision. Et ça s'est passé hier. Soir. Personne ne le disait d'ailleurs, mais lui, il sait. Ah, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander. Il dit c'est pas possible, frère. En fait, j'étais en train de parler à lui de ce qu'il allait faire, de ce qu'il avait prévu de pouvoir faire en détail, effectivement, de choses, effectivement, qu'il avait dû comprendre. Il dit c'est pas possible, frère, mais c'est la vérité. C'est ce que j'ai prévu. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. En fait, pendant que moi j'étais comme ça, il m'a assis, les pieds, pendant qu'il le faisait, je suis parti et je voyais en fait la vision. Et puis c'était un moment et je lui dis, je lui pose la question. Je lui dis mon frère. Euh, non que Dieu le bénisse, il a beaucoup de respect et puis pendant qu'il faisait son travail il dit non, c'est incroyable Dieu est vivant, Dieu est grand, j'ai dit oui il est toujours vivant, il dit c'est pas possible j'ai tenté de vivre quelque chose, il dit c'est pas possible et oui, je lui décrivais les choses effectivement comme ça vous pouvez l'appeler, il est toujours là encore là vous pouvez l'appeler, frère Jean Bosco là, il, était, il dit c'est pas possible, il dit c'est incroyable j'ai dit oui, je lui décrivais toutes choses effectivement, la manière, les choses. ça, ça, ça. dit mais c'est vrai, c'est ce que nous avons prévu de pouvoir faire avec elle, elle me dit non, non, non non. et puis à ce moment je regarde, je me je suis encore resté, il continuait son travail. Puis, puis, puis je le regardais, temps, temps, je le regardais, puis, puis j'ai dit, tu as des soeurs Elle me dit, oui. Il dit, quel âge ils servi Il me dis, là, là, dit, tel âge, tel âge. Puis j'ai posé, c'est tout ce que tu as. Il me dit, c'est quand même bizarre. Je dis pendant que tu es là, je suis en train de pouvoir voir encore que tu as une petite soeur. Qui se tient là C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, Qu'est-ce qui est vrai Oui, j'en ai encore une. Et les petites, j'ai dit oui, un peu à l'âge de comme ça. Dis, oui, c'est vrai. Je vais encore à l'école. C'était on a vécu un moment particulier. Ça, c'était hier, mais les jours avant. Enfin bon, bref. Le, les Seigneurs, notre Dieu a, a une façon. Et quand Élie, Élisée, lui dit à à la, à la femme tsunami, il dit. Il le regarde parce qu'il a posé la question à, à Guérésie. Il dit, mais je pense que... Et un problème, c'est que pour avoir le bébé, il lui fait venir la femme. Enfin, la femme est venue, il dit, bon, c'était pour que je puisse cuisiner, pour peut-être faire la viande ou quelque chose comme ça. Ça, c'était pas pour faire la viande. C'est parce que Dieu voulait la récompenser. Pour son amour, pour son... Vous savez, chaque fois que vous faites quelque chose à l'un de frères ou de sœurs ou à l'une de vous, faites-le de tout cœur. Même un héros que vous donnez, soyez sûr et certain que Dieu va vous le restituer. Le bien que tu fais à ton frère, à ta sœur, c'est pour ça, ne comptez jamais. Amen. Le bien que vous devez faire pour un frère, je vais revenir à la suite ne comptez jamais. « Oh, j'ai fait trop pour lui. » Non, faites encore. Parce qu'à ce que vous faites là, frères et sœurs, de tout votre cœur, même si ça vous coûte, mais la récompense que vous allez avoir, est est plus grande. Vous, vous savez, c'est extraordinaire, Mais c'est extraordinaire de voir la, la fidélité de Dieu. Vous savez, vous savez, Dieu connaît que nous sommes des hommes. Il connaît qu'en ce moment, on se dit, mais est-ce que vraiment Dieu voit ce que je suis en train de pouvoir faire Je vais vous lire une écriture simplement pour cela, puis nous revenons à Camit. Regardez bien, c'est dans Malachie au chapitre 3. Regardez bien. Malachie au chapitre 3, regardez c'est cela. Et il dit, voilà, il dit quelque chose ici. Il yeah. y mm -hmm. Malachie 3. Ah, voilà. Il dit ici. Et voilà. <rire> Voilà. Verset 13, il dit, vos paroles, vous connaissez, hein, le début c'est à Paul la dîme, les offrandes, vous connaissez, non Verset 7 et tout ça, vous connaissez. Mais je, je vous dis, c'est verset 13, il dit, vos paroles sont donc rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, mais quand qu'avons-nous dit contre toi Il dit, vous avez dit que c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes Vous suivez cela non. Moi, j'ai fait toujours du bien aux autres, c'est toujours le mal qu'on me remet. Vous comprenez Alors pourquoi continuer à pouvoir faire toujours le bien, toujours le mal qu'on me remet Il dit, mais vous avez dit, c'est en vain que, que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel désarmé Maintenant, nous estimons heureux les hauteurs, où les méchants prospèrent, où ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fut donc attentif et il écouta. Vous suivez cela? Il, ses oreilles sont attentives. Il écoute, mon frère. Et il écouta un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. C'est-à-dire que la, la récompense pour toi qui pleure, même le petit verre d'eau que tu fais parce que tu aimes cette personne à cause de l'évangile. Mon frère, ma soeur, même ton déplacement de chez toi à la maison, tu n'avais pas assez de carburant, tu dis, mais je vais quand même aller, tu n'avais pas de moyens, mais je vais quand même prendre les trains, même si les trains, je vais rentrer tard chez moi là, mais je vais quand même aller. Mon frère, ma soeur, n'oubliez jamais cela. Chaque chose que tu fais de ton cœur, parce que pour la gloire de Dieu, vous, vous souvenez, frères et sœurs, il y avait ceux-là qui mettaient dans la caisse des enfants, effectivement, beaucoup d'argent. Il y avait une dame, une veuve, qui n'avait pas d'autre moyen que cela pour vivre, mon frère. Elle est venue avec. Les autres ont mis peut-être beaucoup d'argent, tout ça, effectivement. Mais elle a mis de ce qu'elle avait pour vivre. De tous ces hommes qui ont mis près de 20 000 ou 5 000, effectivement, Dieu ne les a pas regardés. Mais Dieu a regardé ce que la veuve aille à mettre là-dedans. Dès que quelque chose tu veux, même pour chanter ces dieux, même pour faire tout ce que tu fais de tout ton cœur pour l'amour de ces dieux, sache qu'il y a une récompense. Que Dieu, tu vas être rétribué. Parce que Dieu a dit qu'il rétribuera chacun selon ses œuvres. Oui, je, pense que, je pense que quelque part dans les scènes d'écriture, je pense que dans le livre d'Apocalypse, quelque part, je pense qu'il est parlé. Attendez, l'Apocalypse, juste si on ne le trouve pas, ils chercheront pendant que je, je retourne à la tsunami, Et puis nous, nous allons peut-être. Eh hey, Seigneur mon Dieu, les temps filent vite. Regardez, dans le livre d'Apocalypse ou 13 ou 12 ou quelque chose comme cela. Et puis bon, nous allons peut-être. Mm -hmm, ah, ah, si tu es Dieu, vraiment, merci Seigneur. Juste, je tourne là, je suis arrivé, c'est chapitre 14 et le verset est, est, est 12, 13. Merci Seigneur. Il dit après c'est 13 14, pardon, verset 12. Il dit c'est ici donc la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait écrit, heureux dès à présent. Le mort qui meurt dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent leurs travaux, car leurs œuvres font quoi Voilà, voilà, tout le bien que tu as fait, tant pour mon frère Jonas, tant pour ma soeur Christiane, tant pour mon frère ici. Oh, que Dieu te bénisse, mon béni, mon frère, qui est là, ma soeur ici, mon monstère, tout, tout un chacun. Mon frère Nicolas, tout, tout, chacun de vous. Le bien que tu parles, arriver va pouvoir, même quand l'un malade, téléphoner ou chercher à pouvoir le voir. Parce que ce n'est pas normal que ma soeur et mon frère ne soient pas là, ils sont malades, je ne peux pas les téléphoner pour ça même si comment ils vont. Tout ce que tu fais pour ton frère. Vous direz, mon frère Léonard, n'a-t-il pas dit que quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Vous n'êtes même pas soucié de moi cest que chaque chose que tu fais pour.. Parce qu'il faut, frère et soeur, on ne peut pas être insensible à l'endroit d'un frère et une soeur. On est sensible quand mon frère ne va pas bien. Je ne suis pas bien, je ne dors pas bien. Enfin bon, c'est peut-être que ce n'est pas le poids que vous avez, mais enfin, bon, bref, enfin, bon, que Dieu me pardonne. Bon, ce n'est pas, pas possible. Je ne peux pas simplement manger mes beignets à côté sans penser que comment il va, comment elle va. Le matin, je me réveille, je m'occupe simplement de mon Facebook, hein, de, de parler avec mes, mes, mes, mes, mes, mes... Et puis, ton frère, tu ne sais même pas comment il a passé la nuit. Ta soeur ne tu sait même pas comment elle a passé la nuit. Toujours Facebook, Facebook. Ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens sont insensibles. Si ce démon d'insensibilité t'a touché, compris pour toi pour te délivrer. On doit être sensible, se préoccuper de ma soeur, de mon frère, de sa santé, Est ce qu'il a mangé, est-ce qu'il va bien, est-ce que je peux faire pour le frère, pour la soeur, effectivement. Chacun de nous doit se tracasser quand même pour l'autre. C'est ça la vie éternelle. Je ne vis plus pas pour mon propre argent, pour mon propre bien. Je vis pour que mon frère soit bien, pour que ma soeur soit bien, pour que les enfants de mon frère aussi soient bien. Les enfants de ma soeur soient aussi bien. J'en prends soin parce qu'ils sont miens. C'est exactement cela. C'est ça la vie. Christ n'a pas vécu pour lui. Il a vécu pour toi et pour moi. Donc nous comprenons que nous est donc nécessaire de, de revenir à ça. Alors, la femme tsunami. Alors, il dit, Mastro-Marie, tout va très bien. Pourquoi? Parce qu'elle était sûre d'une chose, elle dit, mais j'étais stérile moi, effectivement, n'étais pas bien. Et puis puis, puis, puis, puis, voilà que cet homme de Dieu, il, il m'appelle effectivement, il me dit que quand je reviendrai, tu resteras enceinte. Et puis, cela s'est accompli. Ce n'était pas par mes efforts, mais par la parole Amen. de Dieu. Et par la volonté de Dieu qui m'a accordé la grâce. Parce que ces dieu là a sondé l'intérieur de la femme. Vous savez, vous pouvez avoir tout le bien que vous pouvez avoir, mais quand vous n'avez pas d'enfant, c'est très dur. C'est pour ça, vous, frères et sœurs, quand Dieu vous a béni. Ah, ces jours-là, je crois que c'était, je ne sais pas quel jour, dimanche, hein, dimanche après la réunion. Permettez. Après la réunion, comme vous savez, je reçois mon bureau et je vois mon bien-aimé soeur, c'est avec la maman Sarah qui vient à mon bureau, elle me parle, que Dieu la bénisse. Et, et j'ai dit, mais fais venir en fait sur le bataillon. Quand j'ai vu les enfants venir dans mon bureau, vous savez comment je suis heureux J'ai commencé à pouvoir les me j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, tu nous as donné tout ça non, vous n'avez pas remarqué parce que vous les voyez un peu disparates. Mais rassiez-vous dans la pièce, faites le venir. Un, deux, Naéma, Josias, vous connaissez les noms. Hein? J'étais assis là, j'ai dit, je vous dis la vérité, Dieu m'entend. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis entouré du mien aussi. Frère, vous ne vous rendez pas compte. J'ai dit, mon frère, ma, ma, ma soeur mon frère, tout ça, c'est à toi. Il était là, tu vois comment il est tout... J'ai dit, alléluia, gloire à Dieu. J'ai dit, Dieu nous a donné tout ça. J'ai dit, mais quel bonheur de les voir autour de nous. Frères, c'est un bonheur. Et puis en plus de cela, quel témoignage j'ai entendu. Je ne vais pas rester longtemps, frère. Dieu nous a donné des enfants. Et je crois que c'était Anne. Alors, un jour, j'étais avec la maman. Ils m'a dit, maman, maman, dit, écoutez, il est déjà tard, maintenant, on va rester à la maison, on va se connecter. Non, maman, pas possible. C'est connecté jamais. Enfin, dit, il faut, on doit aller. Dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? on peut connecter. Non, non, non, non, non, non, non, je dois être à l'assemblée, maman. On doit être à l'assemblée. Maman a pris les trains rapidement et est arrivée en retard parce qu'Anne voulait s'asseoir dans l'assemblée. Et écoutez, et Josias, le cantique à la maison. J'ai dit, Dieu, c'est extraordinaire. C'est comme la maison de mon tous les enfants ont des chantes. Ils ont des dons. Daniel, la guitare basse. Non. C'est une grâce, frère. Vous savez, quand je m'assieds comme ça, je me dit, Dieu, quelle bénédiction que nous a donné. Vous ne voyez pas vous. Dans la maison, tout un, chacun de vous ici. Ce soit ma soeur Marie-Louise, nous avons Timothée qui est là. Toujours, Timothée, depuis... Bon, enfin, bref, on va dire, frère, il y en a, tu nous l'as pas fait. Bon. Bref, nous, chacun de nous ici, alors quand je regardais mon baptême, je dis, Seigneur, quel privilège, quelle grâce. C'est pour ça, ne fermez pas. Quand Dieu donne, laissez Dieu donner. Parce que quand il grandissent, ils vous entourent, ils disent, Seigneur, quand ils sont déjà grands, tu en as un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix là qui t'entourent et qui te mettent même la nourriture dans la bouche. Ils gloire au Seigneur. Heureusement que je les ai, mais c'est la vérité. Mon grand, on sait le suivi, je ne vois pas le suivi ici. Ah oui, c'est ici en dessous -là. Eh oui. De temps en temps, on a besoin de ça, non On s'assied un peu. Il dit, oh, oh. papy, j'ai dit, oui, chaud. Viens ah oui. C'est parce que Dieu nous a bénis aussi. Alors, quand Dieu nous donne des enfants, c'est aussi un bonheur pour nous aussi. Alors, nous comprenons aussi que l'enfant de mon frère, c'est aussi le mien. Ce n'est pas bien entendu. Amen. Bien sûr que oui. Donc, c'est pour ça que si je reprends l'enfant de ma soeur, que ma soeur ne s'énerve pas. Oh, pourquoi les pasteurs toujours après mon enfant Parce que non, c'est aussi le mien. Il est normal que je puisse... C'est vrai. Vous acceptez ou pas Amen. Parce que si c'est le vôtre, moi je ne dis rien. Mais si c'est le mien aussi, c'est normal qu'on dise Mais c'est vrai, frères et sœurs, ces enfants sont nôtres. Parce que comment pourrais-je dire que je dois faire la différence parce que c'est à, à la sœur telle Et puis ici nous prêchons que nous sommes. Alors que notre façon de pouvoir faire les choses est incompatible. Je que ma sœur, je l'appelle ma sœur et son enfant est étranger à moi. Non, si c'est ma sœur et que l'enfant de ma sœur. Et aussi le mien. Je l'ai très juste dans mon cœur. Parce que nous prêchons, c'est moi qui prêche l'évangile. Si vous ne la croyez pas, moi je ne la croire. Donc effectivement, quand je vois Sarah, Sarah est à moi. Timothée, la même chose. Alors la même chose. Donc, notre enfant, aussi. Je les aime d'ailleurs, tous ils sont miennes. Enfin bref. Parce que c'est ce que Dieu. Mais c'est la vérité. Que vous vous fâchez, c'est votre droit, mais moi Dieu m'a donné. Si longtemps que je peux les avoir, ça me console. Et puis avec mes amis, on s'entend bien. Donc si vous ne pouvez pas nous séparer, parce qu'avec on s'entend. C'est la vérité. Hein? Bon, maintenant, la tsunami dit que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. C'est la grâce de Dieu que je puis avoir cet enfant. Maintenant que l'enfant est parti, le Dieu qui m'a donné, par quel moyen il m'a donné Il m'a donné pas cet homme-là. Parce que Dieu a vit. vu. Parce que Dieu, il sait. Mon frère, quand Dieu te donne, il sait ce qu'il fait avec toi. Il dit, mais il a vu dans mon cœur, effectivement, il m'a donné ce que lui avait vu, que j'avais désir, besoin dans mon âme. Mais c'est par cet homme-là. Mais cet homme-là, il n'est pas mort, il est vivant. Il dit que la parole de Dieu est encore en action. Amen. Si par lui, Dieu a eu à pouvoir donner la vie, Amen. même s'il meurt, Dieu va donner encore la vie. Est-ce que vous voyez comment la foi réfléchit, monsieur si Dieu a fait ça pour tel, et qu'il demeure le même Dieu, il le fera aussi pour moi. Parce que je crois aussi la même parole. Mon problème c'est être sûr que je crois la parole, comme aussi Barthimée l'a cru. Comme tant d'autres aussi l'ont cru aussi. Alors, je suis sur le même fondement, la même base, effectivement. Alors, Dieu ne peut pas Si moi, je crois comme Pierre a cru, faire ça Pierre, cet homme, on a vu comment Dieu a fait, effectivement, comment... Et puis même, son nom, vous savez où c'est inscrit aussi, effectivement. Comme ça, dit, mais c'est sûr et certain que là où se trouvera Pierre, mais j'y serai aussi Parce que, mais vous devez, c'est comme cela que vous devez voir les choses. Si Pierre a été agréé par Dieu, à parce qu'il a marché comme cela, et qu'il a cru à la même parole, et que moi j'ai cru aussi à la parole que Pierre a prêché, effectivement, c'est sûr, mais ça tient que là où on va se retrouver, nous nous retrouverons aussi ensemble, parce que Pierre est avec le Seigneur. Pourquoi Parce que Pierre a, a cru au Seigneur, parce qu'il était disciple du Seigneur, il a marché avec le Seigneur. Mais c'est vrai qu'il est dit que vous serez assis sur le, le trône pour juger. Vous connaissez, non, la parole Parce que, vous savez, il y a des hommes sur la terre, je vais vous dire. Votre attention, s'il vous plaît, regardez-moi un peu ici, je vais vous laisser partir. tout Il y a des hommes sur la terre qui ont eu une grâce particulière à la part du Seigneur, Que quand ils marchaient, ils savaient que même si aujourd'hui je m'en allais, je sais que je veux me retrouver dans sa présence. Pourquoi Parce que Dieu leur a dit. Oui, Dieu leur a dit. Il a dit, mais vous ici, disent, parce qu'ils ont dit, mais nous avons tout abandonné. Bien sûr qu'aujourd'hui aussi, vraiment, vous vous critiquez, vous parle effectivement, vous vous pensez ah, que Seigneur, qu'est-ce que nous avons Parce que nous, maintenant, les gens nous parlent du mal. Ils doivent parler du mal de vous. Si on vous critique pas à cause de l'évangile, est-ce que vous n'avez pas Christ en vous. Il faut que les gens parlent du mal de vous. Il faut que les gens parlent de Oui, sont... c'est normal, là. Parce que vous marchez sur la parole de Dieu. Il dit, mais vous ici, vous serez assis sur le trône pour juger les douze tribus d'Israël. Vous vous souvenez Mais ils étaient sur la terre. Il marchait avec eux. Il leur a dit ce qu'ils seront. Donc il avait l'assurance que même si aujourd'hui moi, Jean, je meurs, je ne peux pas aller dans l'autre direction, je serai avec lui. Parce qu'il a dit. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici. J'ai dit, frères et sœurs, quand vous aimez tellement les Seigneur, vous avez l'esprit du Seigneur, l'enfer, il n'y a pas de place pour vous. Satan peut vous dire, oh, vous serez perdus, mais tu serez perdu où Le Seigneur s'est donné la peine pour venir dans un corps humain. Pour me racheter moi, pour que moi j'aille dans, dans tes endroits des ténèbres là. Il dit, ce pas possible. Frère, il n'a pas perdu. Le Seigneur n'a pas perdu son temps. Il t'a racheté à payer le prix. Une rédemption de deux jours. Éternel, monsieur. Vous savez, frères et sœurs, c'est cela que nous devons comprendre. Je peux marcher dans cette chair ici, je peux aussi faillir. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu mon salut. Le salut n'est pas dans la chair, c'est dans l'intérieur. Et quand on est sauvé, c'est une fois pour toutes. Bien sûr, messieurs. C'est pour ça que quand on est sauvé, c'est impossible, frère, que vous puissiez retourner 100% dans le monde. Un pied peut-être tiré, tiré, tiré, mais pas les deux pieds complets. Tu peux être les pieds dans le monde, tu te sens, tu ne trouves pas ma place. C'est normal. Il n'y a pas de place pour toi dans le monde. Jusqu'à ce que Seigneur, je sens des remords. je dois revenir. Tu sens le désir de pouvoir revenir. Ce n'est pas toi parce que quelque chose de Dieu est en toi qui te ramène effectivement à ta place. Oui, nous avons, je crois qu'il a prié cela. c'est Les diables, ce n'est qu'un épouvantail. Il n'est qu'un menteur. Mais toi, tu ne le sais pas, mais tu ignores. Il t'avait l'ignorance, effectivement. Il ne peut plus rien te faire. Amen. Amen. Non, mais... Bon, prenons un exemple pour moi quand Qu'est-ce que les diables peuvent faire aujourd'hui de toi et de moi Parlons de ceux nous qui avons cru au Seigneur. Ah, dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 1. Il nous dit, il n'y a plus aucune condamnation. Vous l'avez déjà écrit Oh, il peut accuser. Gloire à Dieu. Il, il peut accuser. Il peut accuser. Il a fait, il a fait, il a fait. Qu'est-ce que l'écriture dit Qui accusera les élus Des Dieu. C'est Dieu qui justifie. Frère, nous n'avons pas le temps d'entrer les choses. C'est pour que nous comprenions les privilèges que nous avons, la raison pour laquelle que même si à l'extérieur tout est noir, même si même j'ai des douleurs à gauche et à droite, je loue son nom. Amen. Oui, monsieur. Pourquoi Parce que cette chair dans laquelle je me trouve aujourd'hui, elle ne peut pas aller au ciel. Mais c'est la vérité. Elle ne peut pas aller au ciel. Eh bien, la maladie peut frapper là-dedans aussi longtemps que nous tenons pour pouvoir les servir, il guérit. Amen. qu'est-ce que le diable peut faire de plus T'es tué <rire> Ne savez-vous pas que ceux qui sont baptisés, qui se sont baptisés en sa mort, donc ça veut dire que toi et moi, nous étions donc en enseveli. C'est pour ça qu'on va dans le baptême, non Peut-être que le diable ne le sait pas, mais que tu ne le sais pas très bien pourquoi. Mais quand, qu'est-ce qu'on fait On vous enterre, non Vous avez déjà remarqué, non on prend quelqu'un, le frère ou la soeur, et dit mais je, je reçois le Seigneur, je, je, je veux mourir avec lui, qu'est-ce qu'on lui fait Eh bien, on va t'enterrer. On l'enterre, mais cette personne, elle est morte. Bon, qu'est-ce que tu vas faire avec un mort Tu vas tuer deux fois, mais il est déjà mort. Non, il faut que nous pensions de la bonne manière pour glorifier Dieu. Avec un mort, tu peux même lui mettre un couteau, tu peux même lui mettre des, des, des, des, des, des je ne sais pas moi, toutes les maladies, les maladies possibles. Qu'est-ce que ça va lui faire il est mort déjà. Est-ce que vous comprenez ah, okay. Mais ce que nous devons savoir, <rire> ce que les jours où nous sommes enterrés avec lui, qu'est-ce qu'il a dit effectivement Moi bon, j'écoute dans hein? sa prière. Hein? Il a dit, <rire> oui, tu disais que je l'ai eu à la croix, effectivement, mais les troisième jours, ce qu'il avait prié, ah, moi j'écoute. Parce que les diables ne s'y attendaient pas. Il dit, j ai, j ai, je l'ai eu. Et puis, de toute façon, et un jour, il est dans le séjour de mort. Oui, mais quand il est descendu là-bas, c'était autre chose. Le séjour de mort a tremblé, monsieur. Je pouvais voir Job là-bas sauter des joie. Il a dit, mais c'est télévisé. Ou télévisé, il viendra. Il dirait, non, nous télévisons. Notre grand frère, il est venu. Oui, monsieur. Oh mon frère et ma soeur, c'est un bonheur d'avoir ce Jésus de Nazareth. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Mais il a tout vaincu. Lève-nous, nous allons prier. En toi Seigneur, les promesses que tu sais là de ton sang sont pour nous. Amables c'est le le que les montagnes et que les